Le beau si fermé, si tentant Je sais à quoi tu songes Cette fille-là, elle s'allonge Sur un claquement de doigts Oui, mais là, tant pis pour toi Il y a méprise Et que veux-tu que je te dise On s'enlise des yeux qui nous visent Masculin, féminin, guerre, si bien apprise C'est la crise Et que veux-tu, que veux-tu que je te dise On s'enlise des yeux qui nous Un cadre un peu chicose, efficace dans son boulot La belle n'a pas d'enfant Collègue de promo, elle a plus vite et plus haut Trouver sur le plan pro, la place valorisante Tu dis faut pas chercher, promotion canapé Tout ça ne durera pas, elle sera payée moins que moi Elle il y a des prises. et que veux-tu, que veux-tu que je te dise? Mais c'est qui nous définit Il y a toujours trop. Elle a pris quelques kilos. Ça te rassure pour tes atouts. Cronenbourg bien souvent. Tu voudrais que ça change, qu'elle retrouve ses formes d'ange tout en faisant tes petits plats. Fais-toi une raison, mon gars. Il y a des prises. Et que veux-tu, que veux-tu que je te dise? Thank you.